Je chante les morts de Fallujah, d'Abo et de Samara, qui et de Karbala, de Bagdad, Natcha et Basra Je chante les morts d'Afghanistan, du Korangal et de Bagram, de Ghazni, Lokar, Kandahar, Spin et de Malade, Je chante les morts du Pakistan, du Nord et Sud Oisiristan, Et à Ora, Botaba, du Khyber, du Balochistan, Je chante les morts de Gaza, de Sabra et de de Châtilla, de Teriyassim, de Ramallah, des ma vie marmara. Pourtant que la planète est belle, comment peut-on s'imaginer Je chante les morts des Kurdistan, Tchétchénie, Ossétie, Arménie, d'Abkhazie et du Dagessan, du Karabakh et des Balkans. Je chante les morts de Srinagar, de Bhopal et ceux d'Amritsa, du Manipur, du Mizoram, du Nagaland et de la Sam. Je chante les morts des deux Timor des deux Corée, des deux Vietnams, la OS et montagnards, du Sri Lanka, c'est Tigre-Lam. Je chante les morts de la famine, de l'oncle Tom, de Oncle Sam qui baigne dans l'huile au fond d'une mine, tout ça pour une poignée de gamme. Pourtant, la planète est belle, comment peut-on s'imaginer je chante les morts Guatémaltèques, les Mayas, Inca, les Aztèques, Nicaragua et Salvador et d'Haïti, je pleure le sort, je chante les morts de l'Algérie, la Libye, de l'Abyssinie, de Chagos et de Mauritanie, du Congo, Soudan, Somalie. je chante les morts d'Hiroshima, Nagasaki, Fukushima, de Bikini et Tchernobyl et de l'uranium des petits, les morts du FMI, du Vatican et nazi nazis Nous rossadés de la CIA, de toutes les raisons d'état de de Pourtant, La planète est belle, comment peut-on s'imaginer Je chante les morts du Pentagone, de Londres, Bali et Manhattan, Leur Corby ou bien de slow pour gros pigeons dans ses faux drames Je chante les morts de Fallujah, d'Abougraï et de Samara De Gazmilo, Gagangar, de spin Dak et de Mada Ma foi j'en ai oublié plein, noir, rouge, blanc, verts, des bains Qui m'ont pas vu de lendemain, je chante les morts de Chante les morts de nos festins.